voilà c'est ta monnaie, tu as garanti trois jours, ça ne marche pas la rue, tu me connais non tu as su, ça marche correctement, tu connais mes téléphones non ok ok mon frère c'est comment oui bonjour mon frère ça va, ça va ça va, oui, va. c'est un ami qui m'a donné ton adresse, hein? ah bon? il m'a dit que tu vends de très bons téléphones oui ça c'est iPhone 12 c'est 12 Pro Mass oui c'est ça ok, ça là ça me plaît, c'est combien c'est à 200 000 200 oui tu as vu l'écran fissuré Moi je suis toujours ici, tout le monde me connaît. Non, ouais. si tu es d'accord, 150, je vais payer. Ce téléphone-là. Oui. Non, toi aussi. C'est iPhone 12, hein? 12 Pro max, 128 gigas. C'est pas le téléphone ouais, ouais, là. L'autonomie de la batterie est bonne. Oui, ça fait, ça fait une journée complète. Une journée Oui. Et bon, moi je te donne 180. Toi, il faut parler bien de l'aide. Je dis 180 C'est si 200 as... 000, c'est un prix. te donnes. Si tu es d'accord, 180, je vais payer. Non, c'est un bon, beau prix. Tu te donnes. Si tu es, si es d'accord, si 180, je vais payer. Pourquoi est-ce un beau prix Tu te donnes. Si tu es d'accord, 180, je vais payer. Tu peux payer. Il faut donner. C'est ce tu vois, tout est 180. Regarde, c'est fissuré l'écran. Si tu veux 150 000, je te laisse à Non, non, non, je ne veux pas au 7 marques. C'est toi est... qui vas le téléphone on m'a oui. dit que tu étais un bon. Oui, hein. bonjour. Voilà. Bon, moi je vais. Tu me donnes le. Attendez, c'est. Non, non, attends, attends. attends. Tu es d'accord, je veux. C'est un client, il ne faut pas Mais déranger je te parle. Moi je veux partir, tu es d'accord. Ne dérange pas mes dit, clients. Je ne d'accord, non, je ne veux pas te vendre. Tu vois, j'ai un client. Tu ne veux plus me vendre Non, je ne veux pas te vendre. Moi, ah, ah, oh. ça me plaît beaucoup. Hein. Ça, là, non Oui, ah, bon, ça, ça, ça, là, non. Moi, bon oui. bon celui-là, tu oui, vois, il y a plus ça, te vendre. Ça, ça fait une journée complète. Journée complète. Ah ah ah, bon okay, oui, oui. C'est un très bon téléphone. C'est oui, un très bon téléphone. Ça, il faut avec pochette originale. Vous voyez, c'est ça. Et ça coûte combien ça C'est à 250 000. C'est un bon téléphone. Moi, je cherche un phone à 30 000. 30 000, hein Oh mao T'es laissé 30 000 Oh mao 30 000 Tu vas prendre ça à la 30 000 Monsieur, venez, venez, ça a je vous blague, venez, venez. Vous avez les 180 000 Vous avez les 180 000 Ton papa Mais tu avais donné ça Ton papa Ok, je te laisse ça embêtement Fais vendre ça, yo, yo, yo Fais ça, yo, yo Salut, Yogo mais tu veux que tu avais 100 000. Tu penses que tu wise? Tu es un mouvement! Tu veux que tu Tu veux tu Tu veux que tu Tu